Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur les souris. Donc euh, j'ai un client qui m'a appelé, il a des problèmes de souris, il entend gratter au niveau du, euh, du plafond. Donc euh, c'est ce qui arrive souvent, on est mi-novembre et le froid arrive et donc les souris qu'est-ce qu'ils font ben, Ils rentrent dans les maisons. Donc c'est un traitement quand même qui est très simple à faire. Donc à partir du moment où vous ne voyez pas de souris euh, circuler dans la maison, que vous ne retrouvez pas des crottes, vous entendez juste gratter au niveau des plafonds ou des murs ben, il suffit de traiter juste les combles donc il faut monter sur une toiture lever les tuiles mettre de l'appât et normalement au bout de 15 jours ben, il n'y a plus de bruit donc c'est quand même quelque chose de très important surtout que les souris ça peut vous abîmer ben, l'isolant surtout si vous avez un isolant en polystyrène ça peut abîmer aussi les câbles électriques donc euh, c'est quand même quelque chose d'important donc une intervention ça coûte entre 90 et 150 euros tout dépend de la grandeur de la maison hein. donc ça reste un petit budget mais euh, à faire ça une fois par an c'est plutôt pas mal donc là je vais lever les tuiles je vais mettre des appâts donc les appâts ils sont là dedans et toi sale rongeur, tu ne vaux pas mieux que lui Donc il faut lever les premières tuiles, il faut lever les premières tuiles. Donc, je vais vous montrer, <rire> vous voyez, on lève, on met des appâts. Et on fait ça sur toute la maison. Et après si dans une maison vous avez la clim, euh, normalement autour de la maison il doit avoir un moteur de clim au niveau du sol. Euh, et là il faut mettre une boîte avec du poison à l'intérieur fermé à clé. Parce que les rongeurs souvent ils remontent par la gaine électrique euh, de la clim et qui va souvent dans les combes. Donc ça c'est quelque chose d'important aussi à faire. Alors vous voyez ces petits avant-toi en, en lambris, en bois là, en fait c'est des endroits où les souris aiment bien venir, les rongeurs aussi. Et je ne sais pas si vous voyez, là il y a une petite crotte. Dans tout ça, il ne faut pas oublier d'en mettre. et donc là on fait la même chose sur l'autre côté de la toiture donc vous voyez derrière moi ça reste des champs Des champs ça reste quelque chose de sensible dès que les paysans retournent à la terre ça fait sortir les rongeurs et quand on est en période de froide comme maintenant ça rentre dans les maisons donc la vidéo est terminée, c'était une petite vidéo j'espère que ça vous a plu petit pouce bleu, allez vous abonner à la chaîne un petit commentaire et je vous dis à très bientôt les Dédés